C'est clair qu'il y a des leviers, euh, des changements qui ne sont pas dans l'associatif ou qui ne sont, qui ne sont pas euh, dans un quartier donné ou dans une ville donnée. Mais euh, nous ne sommes pas pessimistes dans la mesure où euh, une de nos actions, c'est cette mise en commun des ressources, c'est cette réflexion commune et cette, euh, cette volonté que même si nous ne pouvons pas changer aujourd'hui des choses euh, définitivement, euh, cette volonté de dire qu'en travaillant ensemble, en partenariat avec les autorités publiques, on peut arriver à des choses. Enfin, je pense au planning familial, je pense à la maison de la création, mais je pense aussi quand on avait mis en place lors de, du contrat de quartier un guichet logement, euh, C'était quelque chose qui, qui pouvait, enfin qui a pu, pendant quatre ans, travailler à euh, envisager le problème de, du logement de façon plus sereine avec, avec les personnes, avec les gens dans le besoin. Il y a des choses que nous pouvons mener par notre action euh, qui sèment des graines, je dirais, qui attirent l'attention sur un problème à un moment donné et de mettre en place des dispositifs d'optimalisation des ressources dans un quartier pour que les gens qui y vivent se sentent mieux et qui se sentent mieux peut-être en, en, en ayant une conscience euh, plus euh, lucide, plus critique de leur situation parce que ce n'est pas non plus nos associations toutes seules. Euh, notre travail c'est de travailler avec les personnes euh, pour qu'elles soient aussi conscients des de, de situations et de pouvoir effectivement qu'ils agissent ensemble pour un changement.